Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Alors là, mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo sort du silence. Lors d'une interview, il a commencé à balancer des informations internes au sujet de Manchester United. Il a carrément donné des noms. Wayne Rooney, apparemment, aurait la rage incommensurable contre Cristiano Ronaldo. Apparemment, Cristiano Ronaldo dirait que Wayne Rooney a la rage contre lui. Parce que lui est toujours au haut niveau, alors que Wayne Rooney, on le connaît. Lui, les matchs dans lesquels il est vraiment très très fort, c'est la buvette. On le voit tous les jours au bar, avec son coude toujours surélevé, tout le temps, avec un verre rempli. Quand le verre est vide, il se remplit automatiquement. Wayne Rooney, quand il pleure, c'est de la bière qui sort de ses yeux. Vous n'êtes pas au courant de toutes ces informations Vous avez oublié comment il a terminé sa carrière Dans la drogue et l'alcool. Positif à tout. Tout ce qui est illégal, il était positif. Il s'est fait littéralement jeter de Manchester United. Il est parti jouer je ne sais où. Il a pris du poids. Là-bas aussi, il s'est fait virer. On lui a donné une équipe pour qu'il devienne entraîneur. Il s'est fait virer. Là maintenant, on lui donne un poste en tant qu'ambassadeur, et il vient... Moi, les gars, je sais pourquoi Wayne Rooney il a la rage contre Cristiano Ronaldo. Je le sais très bien. Vous vous souvenez En Coupe d'Europe, là, je sais plus si c'est 2004 ou 2008, je ne sais plus. Mais il y a Angleterre, Portugal. Wayne Rooney fait un tacle assassin sur un Portugais. Cristiano Ronaldo court pour aller voir le l'arbitre et il lui dit « mets-lui un carton rouge !» Et là, l'arbitre s'exécute. Il met un carton rouge à Wayne Rooney. Et Wayne Rooney est littéralement choqué par l'attitude de Cristiano Ronaldo. Il l'a toujours en travers de la gorge. Parce qu'après ça, l'Angleterre se fait l'éliminer. Mais oui, eux, ils créent le foot. Ils arrivent même pas à remporter les trophées. Combien de Coupes du Monde Une seule. Combien de Coupes d'Europe Je ne sais même pas. Je sais même pas si vous avez déjà remporté la Coupe d'Europe. Alors que vous... Vous avez créé le football. Mais bon, bref, revenons à l'histoire de Cristiano Ronaldo. Apparemment, l'entraîneur de, de Manchester United, il ne fait pas des entraînements. Il fait des... des, des, des, des il il montre ses anciens buts. Hein il met les vidéos et il dit, regardez, comment moi j'étais fort. Hein Maintenant, c'est comme ça que vous devez jouer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Il se mange des 5-0, des 4-0, des trucs de malade. Donc là, je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Ouais, je suis déçu par rapport à Cristiano Ronaldo. Avant, il avait l'habitude de répondre sur le terrain. On attend son retour. » Voilà, c'est comme ça. Il n'est jamais fini. Maintenant, il parle, il fait, il balance, il donne des noms. Mais vous avez vu la saison Hein Combien de minutes il a joué Combien de minutes Il n'a même pas joué deux heures et demie. En plus de quatre mois de saison. Bien sûr qu'il commence à s'exprimer ailleurs. C'est normal Personne ne le laisse jouer. On le critique. Quand il a des problèmes familiaux, il ne peut pas rester avec sa famille. Là, il a commencé à tout balancer. Donc là, j'espère qu'il va y avoir des changements à Manchester United parce qu'on ne va pas se mentir. Ça fait quelques années que c'est la débandade. On ne va pas se mentir. Ligue des champions, zéro. Après, il y a eu l'Europa League où ils ont fait un très beau parcours. Mais bon, Manchester United, on ne les attend pas en Europa League. Manchester United... C'est le top du top. Tu vois ce que je veux dire Là, on les, on les voit, ils se font éliminer. Ils sont je sais pas combien du classement. Depuis des, des années, c'est comme ça. Et c'est Mourinho qui a dit. Vous vous souvenez ce que Mourinho il a dit Le plus grand exploit de ma carrière, c'est d'être arrivé deuxième avec Manchester United. C'est impossible de travailler là-bas. Tout te met des bâtons dans les... Vous vous, vous, vous rendez compte hein La dernière fois que Manchester United a réalisé un grand truc, en première ligue, c'est quand ils sont arrivés deuxième. Oh là là. Et là, vous venez critiquer Cristiano Ronaldo. Lui, que vous êtes allé chercher en mode, ça y est, c'est le renouveau de Manchester United. On n'a pas oublié. Hein. On sait très bien que vous comptiez sur lui pour un renouveau. Mais vous, les, vous le faites, je avec les McTominay, les Fred, les McGuire. Oh là là. Bon, allez.